Bon, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo et j'étais occupé à faire euh, plein de trucs. Vas-y, continue. Vas-y, frotte bien. <rire> yes Allez Oui C'est parti <rire> Yes euh, J'ai fait une conférence à la base sur l'argent comme outil de domination. Après, j'ai un peu vadrouillé à droite à gauche dans un séminaire blockchain. <rire> Et aujourd'hui, je voulais parler de la Casa des Papels. La Casa des Papels, si, si, si. euh, La Casa des Papels, et notamment dans le premier épisode de la saison 3. Je vais pas vraiment vous spoiler parce que ça a rien à voir avec l'intrigue de la saison. Mais dans le premier épisode, ils font voler des énormes Zeppelins au-dessus de Madrid. Et depuis ces ballons, ils déversent des milliers, des millions, des milliards, des millions de dollars. Et là, les gens qui voient les billets tomber. Euh, ça crée un espèce de mouvement de foule, tout le monde se rue vers les billets comme des, comme des débiles. Qu'est-ce que les gens feraient pas pour de l'argent gratuit, hein euh, Distribuer de l'argent via des gros éplines qui volent au-dessus d'une ville, c'est un concept qui existait déjà et qui s'appelle Helicopter Money. Et c'est soi-disant fait pour faire un peu les robins des bois, euh, redistribuer l'argent au peuple. Bon alors Robin Desbois a vite fait ils le font pas vraiment de manière altruiste, c'est un élément de leur stratégie. Et puis ils ne volent pas directement aux riches, ils impriment carrément du nouvel argent. Et en plus de manière aléatoire, ça va pas directement dans les mains des plus pauvres. Mais bon, globalement ça contribue quand même à réduire les inégalités, puisque l'argent il ne va pas directement dans la poche des plus riches, si on considère que c'est un infime pourcentage de la population. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'argent n'est plus créé via la planche à billets, mais par le crédit bancaire. Quand vous faites un crédit immobilier, la banque crée l'argent de nulle part, et c'est ce qui vous permet d'acheter votre maison. Et comme les pauvres ne peuvent souvent pas faire de crédit, puisqu'ils n'ont pas la capacité de rembourser, bah ça a tendance à augmenter les inégalités. Et en plus de ça, le crédit bancaire a tendance à augmenter les bulles spéculatives, comme celle de l'immobilier, et créer des rentes aux banques privées uniquement parce qu'elles ont le monopole de créer de la monnaie. Donc, un vrai Robin des Bois des temps modernes, ce serait quelqu'un qui réussirait à casser ce système de crédit bancaire et qui le remplacerait par un autre. Il y a des alternatives aujourd'hui qui existent, comme le bitcoin, qui fonctionne un peu comme de l'or digital. Bon, le souci du bitcoin, c'est que c'est comme l'or, c'est une ressource rare, donc c'est premier arrivé, premier servi. Et ceux qui sont arrivés au début, et forcément, sont beaucoup plus riches. Mais il y a d'autres formes de monnaie plus équitables, comme la June, qui, elle, agit un peu plus comme hélicoptère money. Sauf que plutôt que de distribuer de l'argent de manière un peu aléatoire comme dans la cassade des papels, là c'est comme si l'hélicoptère il allait donner individuellement un billet à chaque personne, et ça, tous les jours. On utilise souvent un peu cette image de dire qu'il pleut tous les jours. Du coup c'est un petit peu l'inverse de la fameuse théorie du ruissellement qui dit que l'argent part des plus riches pour couler vers le bas et aller dans l'économie réelle. Là c'est plutôt un arrosage direct à la base et ça a tendance à réduire les inégalités. Bon, c'est pas non plus la panacée, il hein. faudrait carrément redéfinir la notion de propriété, puisque s'il y a une minorité qui possède toutes les infrastructures, tout l'immobilier, forcément, il continuera d'exister des extrêmement riches. Voilà, je trouvais ça intéressant de parler de monnaie à travers la cassa des papels, surtout que la saison 3, elle est vraiment au top. Desnudos, sauvages. Si ça vous a plu et que vous voulez en savoir plus sur les systèmes monétaires comme le Bitcoin, euh, la monnaie libre, les monnaies locales, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos sur ma chaîne. Et bien sûr, pensez à vous abonner. Et moi, je vous dis à une prochaine. Ciao